Coucou les artistes, comment allez-vous euh, Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui mais non pas pour un, une page d'art journal de Marlène quand bien même que euh, vous en avez eu une je pense ce matin puisque je vais poster la vidéo pour après, <rire> la vidéo d'art by Marlène euh, Je viens vers vous comme le titre l'annonce pour une waouh découverte chez Action euh, donc j'ai un magasin Action qui, qui a ouvert juste à côté de chez moi, mais euh, bizarrement, j'ai vraiment pas le temps d'y aller, euh, je peux même y aller à pied, hein. enfin voilà, bref, mais bon, euh, mais j'ai pas le temps, je suis très épuisée en ce moment... Et euh, du coup j'y suis allée puisque, puisque puisqu il fallait que je rachète des sacs d'aspirateurs, des choses comme ça, enfin des trucs très très basiques, euh, des, du truc euh, du consommable hein, pour euh, mes appareils. Je voulais aussi acheter une panière parce que ça fait plusieurs fois que j'hésite à acheter cette panière. Je l'ai prise tout au long du magasin, elle était dans mes bras, la dernière minute je l'ai reposée parce que <rire> j'ai pas pris mes mesures pour voir si ça rentrait. Enfin bref. Euh, donc du coup j'ai été dans le rayon loisirs créatifs euh, C'est vrai qu'en ce moment j'achète plus grand chose Dans le loisir créatif à action Parce que j'essaye je vraiment d'utiliser là tous mes stocks euh, de, de, de choses à que je veux pouvoir euh, acheter d'autres types de ma, de médium Et euh, pour ça il faut d'une faire de la place De deux euh, utiliser ce que, ce, les, les choses que j'ai déjà Parce que je me suis rendu compte que j'ai Beaucoup, beaucoup de choses enfin on a tous beaucoup beaucoup de choses mais euh, dans certains médiums dans certains matériaux qui ont séché euh, qui qui ou qui pue quand on ouvre le truc le truc qui pue donc euh, plus qu'acheter euh, donc voilà donc euh, d'utiliser ce que j'ai euh, de vous de me rendre compte de ce que je ne veux plus dont ce jeu n'ai plus besoin en tout cas actuellement et puis pour pouvoir renouveler pour, prendre des choses que j'ai envie d'avoir, faire de la place. Donc, aussi, euh, je regarde plus vraiment euh, beaucoup de vidéos sur euh, YouTube, puisque dès que j'ai un moment pour euh, être devant l'écran, c'est pour euh, ma formation sur... Euh, j'ai des formations sur Academia et sur Domestika. Donc, euh, bah, il faut que je puisse faire ces formations que j'ai payées, que j'ai eues à mon anniversaire et qui ont été aussi payées. Euh, donc, voilà... Et euh, j'ai vu une vidéo de euh, Gradila. Euh, moi je l'ai vue ce matin, donc je ne sais pas si elle l'avait posté ce matin ou pas, qui disait avoir acheté, alors comme ça je vous montre à quoi ça ressemble quand elle est, quand elle, quand elle est en avoir acheté des piluliers pour faire ses boîtes de rangement, donc le pilulier il est dans le rayon... Euh, euh, là où il y a les. Enfin tous les actions sont rangées pareil je crois euh, là où il y a un violet hop là où il y a les protéines les pansements et tout ça et je peux vous aiguiller parce que moi j'ai deux actions mais les deux actions sont pas orientées de la même façon euh, à l'intérieur du magasin sinon après tous les trucs sont rangés à leur place mais là où sont rangés les pansements euh, les, les les, euh, les pilules de, de vitamines, les choses comme ça donc euh, bah, j'ai été acheter cette boîte parce que elle je crois qu'elle rangeait euh, ses die cuts ou ses embellissements enfin bref euh, je, je sais plus ce qu'elle rangeait dedans euh, à vrai dire j'ai pas regardé la vidéo tout en entier euh, et euh, puisque j'avais pas le temps <rire> je regarder tout en entier et du coup, bah, je me suis rendue à Action pour aller trouver ces petites boîtes et voir si, euh, moi, ça me convenait dans mes rangements. Sachant que j'ai des boîtes, mais ça n'existe plus. Comme ça. Enfin, n'existe plus. Je pense que ça existe, mais ça n'est plus vendu. Euh, comme ça, que j'avais acheté à la foire fouille. À l'époque, euh, je rangeais mes médicaments dedans. Et, euh, et maintenant, je range mes olin et euh, donc, je voulais je me suis dit, j'aurais dû avoir plusieurs boîtes. Mais bon, à l'époque, je n'étais pas je célibataire, sans enfant. J'avais juste besoin d'une boîte. <rire> donc, j'ai acheté cette boîte. Ça coûte 1,49€. C'est pas de la... On, ça nous ruine pas. Après, euh, moi, le seul bémol que j'ai, en tout cas dans les boîtes que j'ai achetées, parce que j'en ai acheté 4. Elles sont toutes déformées dans le fond. Je ne sais pas si celles qui, en, qui les ont achetées, je ne sais pas, je n'ai pas regardé avant. Si pour vous, euh, ça fait la même. Vous voyez, c'est un, euh, un petit peu déformé. Je ne sais pas trop comment vous montrer. Déjà, vous voyez une trace. Sur certaines boîtes, j'ai l'impression qu'il y a des coups de cutter. Si là, on voit. Comme si elle avait trop chauffé la boîte et que euh, voilà, qu'elle n'est plus droite. Enfin, bref. Bon, après, hein, ça vaut son pesant d'or, comme on dit. <rire> et euh, c'était pour pouvoir ranger des crayons ou, euh, et des die-cuts également, ou des embellissements bois, parce que mes embellissements bois, euh, je les range dans un gros carton. Et du coup, dans ce gros carton, il faut que je fouille pour trouver quelque chose. Et euh, malheureusement... Euh, il arrive que parfois les embellissements se cassent parce qu'ils sont tout fins et là ils sont mêlés les uns aux autres. Enfin bref, je m'étais dit comme ça je vais pouvoir créer des petites séparations. Euh, mais j'en ai pris 4. Déjà je voulais voir si euh, mes euh, néocolores métalliques rentraient dedans. Ma foi, quand il est tout neuf, pratiquement neuf, ça rentre pas. Quand il est usé, ça rentre. <rire> Plus qu'à les user voilà, donc euh, dans une des vidéos vous me verrez utiliser mes néocolores pour pouvoir les utiliser le mot user n'est autre que la contraction du mot utiliser donc je vais les utiliser <rire> pour qu'ils rentrent dans leur boîte, non, parce que j'avais envie aussi, c'est pour ça que je m'étais dit il faut que j'achète euh, une boîte pour euh, mes néocolores euh, métalliques mon euh, noir et blanc, enfin voilà une petite boîte boîte euh, parce que ma boîte euh, que je dois fabriquer n'est toujours pas faite, n'est toujours pas fabriquée, toujours en instance. Donc euh, bah, j'ai acheté 4 boîtes pour pouvoir ranger les néocolores. Là on voit, on voit le côté, euh, enfin, moi je le vois, comment vous le montrer. Voilà on voit que c'est tout à fait, c impression d'être tout fondu. Le dessus non, mais le dessous, euh, là ici il y a la trace d'un coup de cutter, c'est horrible. J'ai pas vu ça avant parce que en fait il est il est euh, bien filmé là aussi on a la trace d'un grand coup de cutter donc euh, pas top quoi pas top dans ce sens là après les boîtes moi à la base je voulais ranger mes néocolores euh, tout droit mais tout droit il rentre pas donc euh, bah, je les range comme ça par couleur il faudrait que j'ai une autre boîte pour séparer mes bleus de mes rouges j'avais quand même une bonne centaine de néocolonaires. Donc voilà, et puis ça ira dans mon calax euh, rangé avec mes autres médiums. Donc là, c'était les choses que j'avais achetées à Action, et à ma foi, quand je suis arrivée dans le rayon loisirs créatifs il y avait quelque chose que j'avais jamais vu. Euh, moi, en tout cas, quand j'y vais, euh, j'essaye de regarder les médiums. Hein. J'ai vu ça. Il y a une autre boîte, mais je l'ai jetée dans la poubelle du haut, donc là... Je ne l'ai pas là sous les yeux, c'est la boîte violette. Donc moi j'ai trouvé 5 boîtes, je vous avais avec les, les bras chargés, je n'ai pas non plus euh, cherché s'il y en avait d'autres des couleurs. Donc là je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 7, 8, 9, ça doit être la boîte violette, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc voilà. J'ai les 5 boîtes, peut-être qu'il y en a 6, je ne sais pas. Ce serait étonnant, sauf s'il y a une boîte avec du blanc, du noir et euh, quelque chose de transparent. Peut-être que ça peut-être qu'il y a cette boîte-là, puisque derrière ces boîtes, euh, donc une boîte de rouge, on ne nous donne pas le nuancier non plus de, de la collection. Alors, sur ces boîtes, on nous dit que... Pour que vous puissiez avoir le visuel. Euh, on nous dit que il euh, y a trois euh, feutres pailletés. Ce sont des brush markers, donc ça veut dire que ce sont des feutres euh, avec de la peinture acrylique à l'intérieur, mais des feutres avec une pointe pinceau. Euh, on nous dit que la pointe pinceau est en fibre synthétique et euh, de la marque de Decotime, que c'est une qualité professionnelle, et que c'est à base d'eau, donc c'est de l'encre. De l'encre aquarellable, donc euh, de la peinture à base d'eau et d'encre. Ce n'est pas du bitement, c'est de l'encre. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre Donc, trois marqueurs pinceaux à paillettes. Donc, comme vous voyez, j'ai ouvert trois boîtes plus une la violette et la boîte bleue. Je vais l'ouvrir avec vous. La particularité de ces boîtes, j'ai été assez surprise, euh, vraiment, <rire> parce que je ne pouvais pas enlever mes feutres. Et en fait... Est-ce que c'est pour limiter le vol Est-ce que c'était pour éviter que les feutres ne bougent trop dans le paquet Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces boîtes-ci comportent un, une ouverture freinée. Donc là, vous voyez, les feutres ne peuvent pas tomber. Enfin, là si, parce que je les ai manipulés tout à l'heure, donc j'ai un peu déjà déclenché le truc, le collier. Mais si j'en enlève un, vous voyez, il y a un collier ici. Il y en a un autre là, qui empêche à ce que le feutre sorte facilement de son paquet. Donc, la boîte nous dit donc, euh, shake, but keep, the cap on. Donc, vous secouez en gardant le capuchon. Ensuite, vous appuyez en haut. Et ensuite, vous pouvez le tester sur un papier. Euh, en ne pas peur sheet and go, donc un papier euh, étiquette ou euh, un papier test quoi, un papier adapté. Donc on va suivre les consignes, on va checker en gardant les capuchons, voilà, on check en gardant les capuchons. On va prendre un papier de test. Donc là on avait vu il y a les trois couleurs, donc le silver, le baby blue et le cobalt. Donc la couleur argentée, la couleur bleue, euh, bleu bébé et la couleur bleue de cobalt. Donc ensuite, il nous dit appuyer en haut. Quand on appuie en haut, on voit qu'il que Voilà, on voit ça, <rire> que ça coule dans le pinceau. Ça arrive au pinceau et après, on nous dit, voilà. Donc là, j'active bien le pinceau avec ses résidus et là voilà, je fais mon petit test je prends un autre alors moi c'est des petites bandes de papier euh, canson parce que quand j'achète le papier canson de chez Action pour le travail et eh bien après je les massicote au format A4 pour que ça passe dans l'imprimante du travail parce que quand les enfants demandent euh, d'imprimer un dessin pour euh, le, le, le, le colorer à la peinture eh bien, je l'imprime sur du papier canson donc, le silver, numéro 4 silver. Et en même temps, je prépare ce petit nuancier de ce, ce médium. Alors, on continue. Donc, on avait shaké, on appuie. On appuie un peu debout, comme ça, la peinture va bien descendre. Hop, voyez, oui, hop. Là, on voit bien que ça arrive dans la pointe. Ok, ici. Comme le pinceau est rigide... Là. Donc On fait un autre petit carré pour lui aussi. Pour l'instant, ça se passe très bien. Et Lui, c'est numéro 5, Baby Blue. Ça se passe très bien, pas de souci de pinceau. Vous voyez là, la pointe elle est encore rigide parce qu'elle est encore avec ses résidus. Là, j'appuie pour que la peinture arrive au pinceau et je le laisse faire son travail tranquillement sans appuyer euh, comme une pompe à morphine. <rire> Donc, là, ici, je viens l'écraser pour qu'il enlève ses résidus pour que toute l'encre vient bien se mettre dans le pinceau. Alors, c'est pas de la peinture acrylique. Hein. Là, c'est vraiment de l'encre. Hein. De l'encre pailletée, nous, nous dit-il. Glitter, en tout cas, paillette. Et on va venir voir de plus près à la lumière si la promesse est tenue. La promesse des paillettes est tenue. Alors, bon, juste avant de vous avoir, quand même, j'ai fait le test. Alors, il y a un souci. Je vois que j'ai de l'encre dans le, le truc du haut. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de problème. Après, moi, je pense vraiment que pour le rangement, je ne vais pas le mettre dans une trousse, parce que j'ai peur qu'il y ait des accidents. Vous voyez, dans le capuchon en haut, là, il euh, y a des résidus d'encre. Donc est-ce que ça ressort par le haut Donc je vais plutôt prendre le pari de me prendre un autre pot de crayon. <rire> un pot à crayon. Et pouvoir le ranger à l'intérieur. Comme ça. Est-ce que c'est la même chose Hop. que ces trucs-là Le Sparkle euh, Marker. Je vais voir tout de suite. Je peur de m'éclabousser Parce que je suis en commun avec une tenue de travail enfin une tenue de travail une tenue de sortie quand même une tenue c'est pas une tenue euh... avec mon pull <rire> ok permet en même temps de faire le nuancier de ces marqueurs là en termes de Qualité de texture, ça a l'air d'être la même chose. Euh, si ce n'est peut-être que ceux-là ont l'air quand même plus opaques, moins liquides. Alors, est-ce que je peux tester celui-là C'est un tout neuf. Hop. Ouais. Ouais. ceux-ci ont quand même l'air plus opaques hein, ce, ceux-là sont quand même l'air plus, euh, plus, plus, ouais, plus opaques plus mat enfin plus, ouais, plus opaque, plus riche en, en pigments donc je, je vous montre bande par bande puisque j'avais fait le nuancier avant euh, des autres couleurs donc, on va pouvoir comparer euh, donc vous les voilà tous avec les violets Là. Euh, si je range par euh, truc, hein, c'était ça. Il y avait ça. Ça, c'était les violets. Donc, le truc là, ça, c'était comme ça. Ensuite, le bronze, le gold et le cuivre. Ensuite, le rouge, le flamant rose, le rose. Euh, L'herbe, l'op et le turquoise. Et ici, le silver, le bleu bébé et le cobalt. Donc si je vous montre euh, dans l'ordre, est-ce qu'il a réussi son crash test de paillettes Pour moi, oui. Il remplit totalement sa fonction. Vous voyez, il y a des micro paillettes violettes. Celui-là, alors ça peut être un peu compliqué de voir... Ici, là, comme ça, vous voyez, il y a des micro-paillettes violettes et bleues. Ici, on a aussi... peut-être que je suis trop près. Le, sur le doré, on le voit, mais il est hyper éclatant. Regardez-moi ce doré, comment il est magnifique. Donc déjà, je sais que cette boîte-là... Je vais me reprendre une, une boîte de plus pour le stock, parce que le, do, le doré et le bronze, franchement, eux, ils font leur taf vous voyez vraiment qu'ils sont clinquants. Le cuivre aussi, il est assez clinquant, j'aime beaucoup. Le flamant rose, alors moi, j'ai mis que des noms français, mais ils sont écrits en anglais, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Il hein. euh, y a juste les noms de la boîte violette, vu que j'avais pas fait de nuancier, j'avais juste déballé j'ai pas mais euh, là le, le, le gold c'est le or je suis là que j'ai pas traduit euh, mais voilà et puis ce qu'on a testé ensemble c'est pareil hein, le silver bon après il n'est pas vraiment argent mais il est un gris avec des paillettes plus opaque je pense que le silver des euh, shimer marker le bleu bébé il brille mais à outrance c'est trop top top top top top. là pourtant c'était des sparkles tant que j'ai besoin le sparkle euh, marqueur par contre, euh, brille beaucoup moins. Si on peut faire un comparatif des anciens. Ceux-là, ils brillent beaucoup moins. Donc voilà, pour 1,79€ euh, ou 89, il euh, n'y a pas photo. Ils, fait, ils font leur job. Le, le pinceau euh, poil synthétique, il est super super agréable. Moi, je note vraiment une préférence là pour. Euh, pour ce set-là, c'est le set avec la boîte jaune. Je vous remonte la boîte. C'est celui-ci avec écrit gold, yellow, euh, bronze et copper. Donc or orge, orge jaune, bronze et euh, cuivre. Donc ce set-là avec euh, le, le renard. Je pense que c'est un renard, je pour... Et ben lui, il est très, très... Ou un corgi, parce que c'est bientôt le cornement. Le cornement du roi. Je sais pas. Donc, voilà pour ce... Ce waouh. Parce que franchement, c'était... Moi, quand j'ai vu les boîtes, je me suis dit, bah, je prends... Je prends qu'une pour tester. Après, je me suis dit, bah, non, au pire, tu les prends tous. Si ça te convient pas, ça te convient pas. Il y en aura deux dans l'atelier, voire deux et demi. Enfin, trois, sweet Jay il va savoir quoi en faire. D'ailleurs, les enfants se servent plus euh, de ça que moi. Donc, euh, il y a mon Winko Stella qui est dedans. Donc, euh, voilà. Je leur dis juste de me laisser un petit peu d'encre quand même. Des fois que j'aurais envie. Donc, là-dessus, sur cet achat-là, vous ferez pas d'erreur. Pour moi, à mon sens, à mon goût, vous ferez pas d'erreur... Euh, dans, euh, dans l'achat de, euh, de ce médium là franchement j'ai beaucoup aimé et je pense vraiment que le set euh, jaune là euh, je vais m'en reprendre un pour le stock je fais dans les feutres que j'aime je fais toujours du stock vous voyez j'ai encore du stock de ce feutre noir avec la bague rouge donc euh, allez-y allez-y mon week of Stella euh, je pense qu'il brille je pense je sais qu'il brille hop c'est un Wincoasté là transparent et je pense qu'il a peut-être autant de paillettes que ceux-là. Les brush, les glitter brush marker Je pense qu'ils vont faire parler d'eux les glitter brush markers. Mon, bon, mon Wincoasté là, je pense qu'à la caméra c'est compliqué. Il est là, mais euh, si on le voit, si, voilà. Donc voilà, j'aime euh, énormément. J'aime énormément, après le baby bleu aussi il est super sympa, euh, mais euh, vraiment le, le, le or là, ils ont mis le paquet sur le or, les autres aussi, ah regardez le herbe, oh, le herbe il y a des reflets bleus dedans, les paillettes, les, les paillettes sont finement bleues en fait sur l'herbe alors qu'ici sur le turquoise donc l'encre est bleue et les paillettes sont vertes j'ai l'impression que ce sont les mêmes paillettes que le océan à côté pareil pour ici ça doit être les mêmes paillettes ces deux là mais l'encre euh, en dessous euh, le fait euh, refl refléter différemment donc amusez-vous à les regarder <rire> Clairement, sur les créas, ça va être super sympa, même quand vous allez vouloir retravailler les die-cuts euh, ou, euh, ou appliquer un peu de couleur sur certains éléments de vos tamponnages, euh, ou même dans, dans vos peintures abstraites. Franchement, ça va être super chouette dans vos dessins, pour ceux qui dessinent plus que ne scrap ou euh, que nous fait de, du art journal bon super voilà moi je vais en reprendre je pense même euh, acheter euh, à offrir à mes neveux donc voilà voilà voilà même pourquoi pas même le faire acheter au travail pour le travail parce que à ce prix là les paillettes n'ont pas de prix Allez les artistes, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous aussi vous avez pu tomber sur ce médium là ou euh, auquel cas, euh, bah, désolé de vous pousser vers un autre achat un petit peu, enfin euh, euh, c'est pas un achat compulsif pour moi puisque il fait pas vraiment le même job que ce que j'ai déjà, euh, à ce prix là ce n'est une... ce n'est pas excessif. Euh, je crois que pour 5 boîtes euh, ben, vous en avez pour moins de 10 euros euh, clairement vous achetez euh, de la marque dans ces trucs là vous en avez peut-être pour 5 euros le crayon donc voilà n'hésitez pas de, à vous faire plaisir et à venir rajouter comme ça sur vos petites créas par exemple celle-ci euh, le petit bleu euh, ou le petit vert océan j'ai tout mélangé mais le nuancier va me permettre de me retrouver de venir rajouter comme ça des petits détails pailletés dans vos colorisations donc là c'est des colos que je fais ce sont des tampons digitaux de chez Janet Klein qu'on achète sur le site Veraline Studio elle a plein plein plein de modèles ce sont euh, en fait elle fait plein de dessins il y en a qu'elle propose à Holland Create et il y en a qu'elle garde pour sa boutique, euh, sa boutique euh, en ligne. Donc la boutique Etsy qui s'appelle Veraline Studio. Où elle propose du coup les mêmes, euh, la même gamme en fait de, que les tampons qui sortent chez Olean Create. Et euh, voilà. Je sais qu'elle euh, qu a sorti chez Olean Create des tampons sirènes d'ailleurs. J'en ai eu un. Hein. Hop, hop, hop, hop. Oh là là. J'en ai pris un. J'ai pris la sirène. Oh, ça, c'est pas... cette collection-là. Donc, la sœur a nuancé, effectivement. Il est toujours dans... Pas de celui-là. Euh, J'ai pris celui-là. J'ai pris uniquement celui-là. Puisque, en fait, j'en ai plein des tampons digitaux. Euh, et l'avantage des tampons digitaux, c'est que vous pouvez les imprimer en série... Euh, vous pouvez les imprimer de la taille que vous voulez Une grande taille ou une toute petite taille euh, Moi j'essaye de les imprimer euh, en 6 cm à peu près euh, Là celui-là il doit faire un peu plus gros Mais euh, voilà Donc j'aime bien, cette taille-là me convient pas, mal, pas trop mal Et puis bah, si je veux faire une page d'un journal plus grande bah, Je n'ai qu'à les imprimer en plus grand Ça c'est vraiment un des avantages des tampons digitaux après, l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas l'imprimer sur tout, sur tout support, sauf si vous avez une super géniale imprimante. Bon, je sais que mon imprimante, euh, au-delà de, de 120 grammes ou 160 grammes, euh, il n'aime pas le papier, quoi. <rire> Donc, il ne va pas imprimer. Euh... Donc, voilà, voilà un petit peu ces médiums-ci. Je vous fais plein de bisous, les artistes, et je vous retrouve très bientôt. Bye-bye